notion user experience et euh, donc de connaître un peu mané, comment ça marche euh, les bons astuces et mais à la carrière qui te on et donc un peu donc les casquettes du community manager euh شنوما euh tu as tu es tellement ça c'est l'équipe madame la reine qui elle nous a pas dans le community c'est au fond de le sensé quand même pas dans le quart ça c'est voilà, donc euh, une petite intro, euh, on va parler de la naissance du métier du community manager. Qu'est-ce qu'un community manager Quelques outils qu'ils utilisent. Et euh, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. Fratera, je vraiment à le métier Kim Donc n'hésitez pas à poser des questions. Ce n'est pas une formation, c'est un atelier. Voilà, donc ça commence. Donc, selon vous, marie euh, quest ce qu'un community manager Ou oh, bien le métier le community management enfin, part, hein Donc, le community management, de quoi il s'agit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 non, mais je <rire> suis juste curieux Pas même je suis curieux. comme Monsieur, enfin, pourquoi tu es là aujourd'hui Pour avoir Une idée générale, culture générale, d'accord En fait, dit de ce que tu la je suis D'accord. Qui d'autre Monsieur euh, Bon, on fait, je me images. Bon, je suis en marcher, on un on des images. Je suis faire des D'accord. je suis les de faire D'accord. Je suis Je suis Je suis de Je suis Je suis Je suis D'accord. Mademoiselle? Allez. Ah, D'accord. Le reste? C'est juste pour savoir une idée. D'accord. D'accord c'est de partir et dès qu'il y a aussi le community manager euh, final. En fait, enfin, des, des, des choses euh, que le community manager y a c'est des trucs quotidiennes, il est drôle de chaque jour, au oui. final la partie il est plutôt se réfère à la créativité du théâtre. D'accord Donc euh, avant de définir les rôles du théâtre au donc je toujours l'historique de la naissance de ce nouveau pitié. Portez Subédé, Maraschino Abédé, qui fait Subédé, et sincèrement, d'un fille tout ce qui est hack à des pages, ou le il y a comme ça, le web de 2.0, et Bdit Nerdafi oui. a fait 2010-2011. 2010-2011, donc pourquoi pas au lieu que je ne juste un tabac à la web on les tendances et tout euh, bah, j'ai fait un master master puis tout ce qui est euh, des ingénieries euh, médias ou euh, spécialité euh, qu'une médiation ou projet intérêt et marketing digital mané. stratégique et une entreprise donc voilà où il y a une à base pour former la, la pratique حاجة بركة أو كما يقولوا واحدة متبقى حاجة بركة ما نجمن تعلمكم حد شيء ما ما غير بز سححة ما على بز سححة وكان عندك ااا كل يوم تطلع يوم فيسبوك كل عام يبدأ كل عام في ما يد قاعدين يطلعو. Euh, les influenceuses qui marquent fait l'atelier, il fait, mais que nous dis ce marketing, je dis ce type de marketing, mais qu'est-ce que nous joue d'accompagnement. Donc, formes des tendances, des Donc, je voyais la base de ou l'expérience de la Donc voilà. Donc les premières formes le community manager sont apparues euh, à l'effort. Donc les forums, c'était à la fin des années 90 et 2000. Donc, vous n'avez pas les forums, les discussions, nous sommes dans le domaine interne et nous sommes dans le domaine interne. Donc, c'est l'émergence du web 2.0 en 2003. Donc, nous avons un web 2.0, nous avons des sites, nous avons des plateformes, des plateformes, donc, la de choix, choix, s'incruste, Donc, en 2015, on commence à parler du marketing 2.0. Donc, le marketing 2.0 et euh, les et éliment le marketing traditionnel. Voilà. Donc, euh, en 2008, l'univers social a changé. Donc voilà, on y a le phénomène du bouche à oreille et on a une réputation, il y a une réputation, un partage, on aime, on n'aime pas on il y a une réaction à l'arbeid et l'exécution des bichiers noirs une publication. Donc, le client, bien sûr, est le roi. Donc, euh, sa parole sur des réseaux sociaux. Ronnie, euh, c'est vrai que que le client est le roi, mais enfin une touche interne, théâtre. Prière, bien sûr. Prière et les, les clients meilleur touchent cette touche, cette partie créative puis comme tout Donc euh, vous allez sûrement avoir de l'expérience les marins les expérience. Vous les marins d'hommes déjà choisis, j'espère, il faut. Faut déjà de l'expérience. Donc euh, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. personnalité, Donc vous Déjà c'est la, la, la marque, bien sûr que une marque c'est l'image de donc je au contraire de de de deux c'est du personal branding que euh, mais c'est pour le black Friday donc je pense que la de je de je connaissais un peu l'arabe, il Donc, Famahoni a eu une certaine curiosité une de l'arabe. Famah a du personnel branding de derrière. Famahata a des tendances, c'est difficile de signer. Tu mmh. sais, ma chérie, ta proche <rire> a pointe. Voilà. Donc, on est déjà... à quelqu'un. Bon, Gouni, on parle euh, des marques et l'impraline euh, la partie créative du community manager d'autres marques, ils n'osent pas faire ça ils n'osent pas jouer avec ce jeu ou avec ce jeu, euh, ce jeu. Euh, donc Gouni, c'est euh, une personnalité, à mon avis c'est la personnalité du community manager qui vit à l'autre bien sûr, on a des stratégies Et c'est la partie sympathie et les publications. Donc il y a une autre qui touche les personnes et les intimants, je crois. Oui, surtout le community manager au niveau. Et surtout le community manager au niveau. Surtout. Voilà. D'accord. Mais donc, en tant que community manager, euh, vous allez avoir en fait deux types de clients. Hein. Vous aurez le client. Un peu de la communauté euh, maintenant, le client Saïd, il est en contact avec